faut le péter lui. <rire> Attends, vite, avec des clés mortes. Ah c'est les tiennes celle là il est où il est là. ah il est là <rire> <rire> c'est le bordel problème de J'ai Vas-y, nique ta mère! Sale gros fils Attends, de pute sans blaze! <rire> Putain, la MP elle, elle est cool, mais. Oh, fail! Oh, elle fait pas trop de dégâts. Elle fait pas de dégâts. Putain, mon flop il a pas marché. Allez, mène les vers là. Oh il a pris Mais cher ouais. ma gueule <rire> <rire> Je l'attendais pas Je gire. Bon, yo les gars, bienvenue à tous dans ce défi de Spartiate Je suis accompagné de The Gamer Aou Spartiate de la 2PZ Donc on reprend les défis ouais, de Spartiate ouais, ouais. comme je vous l'avais dit Tu veux te présenter ma petite gueule Ouais ouais bah alors euh, Moi ce que je fais, je fais des vidéos euh, Sur Youtube Et je fais surtout des lives en zombie. Et puis maintenant euh, je me mets un petit peu plus à CS Et voilà donc euh ouais, on Et je doit suis parti de la 2PZ sûrement. également Si si et voilà. Membre actif de la DPZ, toujours au max au max. Non, il est revenu maintenant et le voilà. bâtard Ouais, en fait, ouais, si tu le tues euh, la manche d'avant, bah il peut très bien revenir la manche d'après. Aïe oui, aïe oui. Des fois, cool. si t'as un peu de chance, et bah il vient toutes les deux manches. Et voilà. C'est la merde, c'est la merde. Oula Ah ouais, là c'est le bordel, j'ai plus de bol. Oh là <rire> là. Oh je suis rouge <rire> Pas maintenant Ah oui euh, précisé. moi j'ai sorts de ping Ouais précisé Ouais voilà, ça va être chaud Coup pour de flopper, gros Ah non non non il m'a pris il m'a pris il m'a pris Il oh. t'a pris Oh j'ai mon masto j'ai mon masto Attends je suis où Oh putain je suis bon. <rire> il a pris mon masto ce bâtard Ah mon masto mon KHZ Caisse à 10 Oh quaisse... vas-y attends je peux faire une caisse ou pas Je suis juste devant non, non non non non pas de boîte négro MPL okay, okay. MPL MPL, flopper Vas-y dépêche toi de revenir euh, vas-y, je, je vais me prendre un flopper alors Il y a, y a des munes Ah j'ai... Je... Vas-y ouais, faut le péter vite vite vite vite vite Attends, j'ai le temps d'aller prendre le flopper ou pas Euh non gros Au pire on ira à la fin de la manche Ok j'arrive C'est bon je l'ai pété. Tu Donc pour ce le... défi l'équipe Ouais je l'ai fumé là, je viens de le fumer Pour ah ce ouais, défi l'équipe MPL ouais. On doit laisser cette porte fermée Clé mort Masto, PHD, voilà bon, le poteau il a perdu PHD vu qu'il s'est fait attraper par l'autre con là. <rire> ce que je lag de fou. Nickel. Quand ça là. je suis pas mort. Hein. Ouais t'es pas mort quand même. J'aurais largement pu mourir. Hein. Mais un petit coup de flopper. Oh merde. Non il est pas marché. Oh le bâtard. Ah je lag de ouf, c'est amusé Hop, nice. Oh putain! Eh, <rire> hey, je vais me faire bloquer à hein, force. Ah non, mais c'est vrai que j'ai pas de flopper, je suis con. Ah, t'as pas de flopper? Ah <rire> bah okay. Et oui, moi je floppe alors que j'en ai pas quoi, je suis totalement débile. Oula, je suis mort. Viens, regarde, ah, je suis oh, mort. Oh merde. Y'a quoi comme qu bonus? Non, quoi oh nice! Je me Nickel. Fume les feux, pas. Attends. Ouais, je suis quand même masse de retard, mon gars. Oula. Machine de eh manche! NON ouais! Non Ah nix sa mère, c'est pas grave! trop de bro. retard, c'est abusé! <rire> nix, c'est pas grave! Eh ouais, 400 ping, c'est un joueur, bro! Ah, désolé pour toi! Ouais! Bon, c'est pas grave, c'était quand même drôle! Pas... Ouais, c'était quand même pas mal! Bon, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, même si c'était plutôt court! Mais de toute façon, sur cette map, <rire> c'est pas. Euh... Cette map, elle est pas terrible pour faire des défis, je trouve! Vu qu'il a pas. Il euh, y, y a des armes mais les emplacements ils sont souvent euh, sous. Il euh, n'y a pas d'oxygène, donc il euh, y, y a la pesanteur et tout, donc c'est un peu casse-couille à, casse à jouer, je trouve. Voilà. Donc voilà, bah, merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci The L Gamer d'avoir participé au défi de spartiate Aouh Mais de rien. Aouh <rire>